Non, non, non, non, non Il n'est pas nécessaire d'avoir 36 000 produits ménagers dans sa maison. Sous vos yeux ébahis, je vais vous montrer la recette du produit multi-usage nettoyant. La voici Alors pour cela, il vous faut un vaporisateur vide, du savon noir liquide, du vinaigre blanc pour changer, et de l'huile essentielle de citron. Dans un vaporisateur vide, vous allez mettre à part égale le vinaigre blanc et le savon noir liquide. Alors pourquoi du vinaigre blanc Parce que ça assainit et c'est un anti-calcaire. Et pourquoi le savon noir liquide C'est un nettoyant très puissant, très concentré, donc ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Il va nettoyer en profondeur. A cela, vous ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron est anti-infectieuse et anti-nauséeuse, ce qui est très pratique pour ne pas vomir pendant qu'on fait le ménage. Attire votre attention sur les huiles essentielles. Ce n'est pas anodin. Faites attention, respectez les quantités. Et surtout, si vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants de moins de 3 ans, éviter euh, leur utilisation et euh, remplacer l'huile essentielle de citron par des zestes de citron par exemple. Alors voilà, votre produit multi usage est prêt. Alors moi je l'utilise un hein, partout sur le bois, sur mes plaques de cuisson, dans ma cuisine, dans ma salle de bain et même dans mes toilettes aussi. Hop, voilà, ça brille. C'est une recette, il y en a d'autres. Si vous voulez échanger, échanger davantage, prolonger cette discussion, vous pouvez déjà le faire dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi rejoindre le Comptoir de la Débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons prends Salut